Il arrive souvent qu'on ait besoin de se former sur un sujet, mais on n'a pas toujours le temps. C'est pour cela que SEGOS a créé non pas un, mais deux formats cours de formation. Vous me donnez une minute pour vous les présenter Parfait Commençons par parler de vos besoins. Ouf, ah oui, d'accord, en effet. Bon, voyons voir un peu tout cela. Ah, pour vous, je propose une formation 3 heures chrono. 3 heures chrono, c'est 3 heures de formation en classe virtuelle, parfaitement adaptée à ceux qui cherchent à être rapidement opérationnels sur un sujet précis. Une heure de méthode, une de mise en pratique, et une dernière pour partager avec les autres participants. Alors, à votre tour. Ah, pour résoudre rapidement une problématique, rien ne vaut un jour focus. Une journée en présentiel pour se focaliser sur un sujet, maîtriser les compétences métiers nécessaires, et le savoir-être pour les mettre en pratique. Voilà, avec ça, vous devriez trouver votre bonheur. D'autres besoins <rire> Oui, d'accord. Bon ben, bah, c'est parti